Salut tout le monde, est-ce que vous connaissez le point commun entre ça, ça, et ça Non, bah c'est tout simple, vous l'entendez. Et comment Dernièrement, je me suis demandé si je ne commençais pas à avoir une légère perte de l'audition. Alors bon, il semblerait que non, hein, je vous rassure, mais le sujet m'intéressant, eh bien j'ai creusé la question et je vais vous parler du fonctionnement de l'audition et des maladies qui en sont plus ou moins liées. Alors déjà, qu'est-ce que l'oreille Eh bien il s'agit d'un organe de perception, c'est-à-dire d'un organe utilisé pour nos sens. Elle est composée d'une partie externe avec le pavillon et le lobe ainsi que du conduit auditif externe et du tympan. Ensuite arrive l'oreille dite moyenne, comprenant la trompe de stache, le marteau, l'enclume et de l'étrier. Enfin, l'oreille interne comprend le vestibule, les canaux semi-circulaires et la cochlée. Elle est reliée à l'oreille interne par deux petits orifices, la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. Alors, comment fonctionne l'oreille externe eh bien, pour le pavillon et le lobe, c'est tout simple. Chez l'humain, ça sert principalement d'amplificateur et de dissipateur thermique. Euh, oui, un peu comme sur un processeur. Le lobe est composé principalement de peau, qui est plutôt bien vascularisée pour le coup. Donc le sang y passe et sa température, est eh bien, diminue. Le tympan, lui, a une fonction de transmission des vibrations qui lui sont envoyées par le conduit auditif. On pourrait un petit peu le comparer à la peau d'un jumbie. Il transmet les vibrations directement au marteau. Savez-vous que vous entendez avec votre mâchoire Ah oui, bon, je fais un très gros raccourci. Pour être plus précis, en fait, le marteau et l'enclume sont des restes de la mâchoire des premiers vertébrés. Oui, oui. ils faisaient partie de l'articulation de la mâchoire supérieure et inférieure. D'ailleurs, c'est toujours le cas chez les amphibiens, les oiseaux ou les reptiles. Chez ces derniers, ils sont appelés os articulaires et os carrés. L'oreille moyenne est une chaîne osseuse servant exclusivement à la transmission et à l'amplification des sons. Outre le marteau, l'enclume et l'étrier, on y trouve aussi la trompe de stache. Alors, euh, rien à voir avec la trompe de Fallop, hein. celle-là elle est située un peu plus bas, disons. Cette trompe de Stache assure l'équilibre de la pression de l'oreille moyenne et de l'oreille externe, elle-même séparée par le tympan. Oui, vous savez, quand vous avez cette impression d'oreille bouchée quand l'avion décolle ou quand vous allez à la montagne par exemple, ben c'est là que ça se passe. La trompe de Stache assure aussi que rien de pathogène ne rentre dans la cavité de l'oreille moyenne. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous disais que l'oreille interne était composée du vestibule, des canaux semi-circulaires et de la cochlée, ou organe de corti, ou limaçon. Cette dernière est située dans l'os temporal et communique avec l'oreille interne par deux orifices fermés par la fenêtre ovale, qui donne sur l'étrier, et par la fenêtre ronde, qui sert de soupape de pression. La cochlée est l'organe de l'audition, ni plus ni moins. Ce sont ces cellules qui vont être chargées de transformer les vibrations en un message nerveux. Cellules qui ne se divisent pas. Clairement, vous les perdez, c'est définitif. Bon, maintenant que vous voyez un peu mieux la chose, nous allons voir la partie qui va en intéresser un certain nombre. Les maladies de l'audition. Concernant la surdité, on en distingue en gros deux sortes, la surdité dite de transmission qui va concerner tout ce qu'il y a avant l'oreille interne et la surdité de perception qui va concerner en gros ce qu'il y a après. Alors euh, oui, je schématise, hein, euh, les puristes ne me sautez pas à la gorge. Alors pour les surdités de transmission, on a les otites. Aiguë, séreuse, séromuqueuse ou chronique, elle foutent littéralement le bousin en l'air. C'est pas plus compliqué. L'ostospongiose. Il s'agit d'une maladie caractérisée par des foyers de déminéralisation et d'ossification anormale de la capsule otique et provoquant un blocage de la platine de l'étrier. Les surdités post-traumatiques, souvent dues à un trauma crânien, ancien ou récent, qui peuvent montrer par exemple un hémotympan, c'est-à-dire une collection de sang derrière la membrane tympanique. Je passe les autres et tiens tout de même à préciser que la plupart des surdités de transmission peuvent bénéficier d'un traitement chirurgical. Alors si vous avez l'impression de moins entendre ou d'avoir des acouphènes par exemple, N'hésitez surtout pas à consulter un otorino-laryngologiste, Ouais, un ORL, ça pourrait beaucoup vous aider. Pour les surdités de perception, on est plutôt mal lotis, je trouve. Nous avons la presbyacousie. Alors ça, ben, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il y a le plus courant. C'est dû au vieillissement de l'organe de Corti et des centres d'intégration. Nous avons aussi la maladie de Ménière. Alors, pour la maladie de Ménière, imaginez des vertiges couplés avec des sifflements et des acouphènes. Vous voyez le truc Ajoutez à ça une baisse d'audition et vous saurez ce que peuvent vivre les personnes atteintes de cette maladie. La maladie de Ménière est une maladie chronique et de cause inconnue. Merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis ou remarques ou critiques constructives de préférence. Et retrouvez-nous bientôt pour une autre vidéo. Merci.